Salut les gens, c'est tout le monde, c'est XOC. J'espère que vous allez bien. Veuillez m'excuser pour ces mois d'absence. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai quelques mots à vous dire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de GTH Wars qui est sorti le 20 mars 2009 en Europe. A la base, GTH Wars était une exclusivité Nintendo D. Je pense que le jeu a été beaucoup mis de côté par les joueurs qui ont touché au moins une à deux fois au jeu. GTH Wars a été annoncé à l'E3 2008. Nous avons reçu les premières images qu'en octobre 2008 sur officiel, excusez-moi, officiel par Rockstar. Les fans de la série ont été déçus. Auparavant, sur la console portable de chez Sony qui est la PlayStation portable, les jeux étaient en 3D avec GTA Liberty City Stories et Vice City Stories. Lors de la sortie du jeu, il y a eu un gros succès au niveau des critiques. 93% métacritique qui est mieux. Que les précédentes opus qui sont sortis sur PlayStation Portable, c'est-à-dire GTA: Vice City Stories et GTA: Vice City Stories. Mais il y a un petit bémol, c'est un échec commercial. Pourquoi elle a été un échec commercial Parce qu'elle a été vendue à 1,3 million d'exemplaires sur DS et à l'époque les piratages étaient fréquents. On pouvait craquer le jeu sur DS. À cause de ceci, Rockstar annonce trois mois plus tard le jeu sur PSP. Et il est sorti le 23 octobre 2009 sur playstation portable celui-ci est un échec commercial euh, comment vous dire ça c'était un peu dommage j'ai connu le jeu avec la playstation portable et je trouve que c'est un peu dommage c'est un échec commercial bref GTA Sinator Wars était un très très bon jeu le scénario était vraiment très original le gameplay était dense et les dialogues étaient plus matures que les précédents opus qui sont sortis sur playstation Portable. Alors, il y a un truc qu'il faut vraiment savoir, c'est que le jeu à la base était destiné aux adolescents, jeunes adultes et adultes. Le gros souci, c'est que les personnes, les parents qui achetaient des jeux pour leur enfants sur DS, euh, n'allait pas forcément acheter la Wars parce que la Nintendo DS était principalement euh, des jeux style enfantin mais c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de ventes sur la Nintendo DS et aussi il y avait un gros souci de piratage sur DS et la grande partie des joueurs de Nintendo Wars savaient comment faire pour obtenir le jeu gratuitement et pourquoi ça a été un échec sur la console portable de chez Sony parce qu'auparavant, auparavant, avec GTA Liberty City Stories et Vice City Stories, c'était des jeux en 3D. Chez Nata Wars, pour les joueurs, c'était un retour en arrière et ils n'aimaient pas ceci. Petit bonus, le jeu est sorti aussi sur mobile. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Surtout, restez encore jusqu'à la fin. Je vais mettre mon, ma chaîne Instagram en description. C'est sur cette chaîne que je suis beaucoup actif, que je vous demande beaucoup de suggestions pour les prochaines vidéo, je demande vos avis si vous avez des suggestions, des conseils ou bien parler avec moi, je parle avec vous je vous écoute et j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne Instagram, bien évidemment je mettrai les chaînes de mon ami